Eh bien salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 6 Parce que ce jeu est magnifique Et pour fêter ça les amis Bonne année <rire> Bon ça aurait été plus joli de nuit hein. Ça aurait été plus joli de nuit Attendez on se la refait, on se la refait ici Voilà ça c'est beau C'est du spectacle C'est ça qu'on veut voir les amis Eh pour ce nouvel épisode, je me suis fait une nouvelle classe, clairement, je me suis fait des nouvelles armes, des nouveaux, petits, euh, des nouveaux petits kiffs, des nouveaux petits plaisirs, finalement, pareil, le petit pistolet, enfin bref, que du bonheur. Les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode extra, on va appeler ça des épisodes extra, puisque, eh bien, vous pouvez le voir par vous-même, euh, mais regardez, la progression d'histoire 100%, bien sûr, on a fini le let's play, je le rappelle, il y a quand même un petit peu plus d'un an, un an et demi... Par contre comme vous pouvez le voir progression des régions on en est qu'à la moitié, en réalité l'histoire continue toujours et je me suis rendu compte que vous voyez les zones d'ombre c'est les zones qui n'ont pas été encore visitées et c'est vrai que malgré qu'on ait fouillé de fond en comble le jeu et eh ben en fait on n'a pas non plus tout exploré à 100% et je m'en suis rendu compte parce que j'ai beaucoup joué là ces derniers temps et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses magnifiques qu'on n'a jamais vues. Durant le let's play Alors bien sûr tout ce qui est base des FND vous voyez Toutes les bases ennemies qui ont été reprises On les avait déjà prises à l'époque c'est juste que ça a été repris Ce qu'on appelle l'insurrection D'ailleurs à ce propos il me reste un jour pour terminer des missions euh, Donc j'ai capturé des bases J'ai fait sauter des canons anti-aériens Et j'ai capturé des postes de contrôle Là j'ai une opération spéciale à faire qui s'appelle Mésozoïque On va découvrir ça ensemble les amis Puisqu'en fait on a Perseus Perez, On ne sait pas c'est qui mais c'est du coup euh, le chef des insurgés. Donc euh, un des principaux euh, problèmes euh, qui fait que bah, la région de Yara est, de nouveau, euh, fin, est toujours finalement pris d'assaut par les euh, vilains méchants euh, militaires. Voilà, je pense que vous m'avez suivi jusqu'ici. Et donc euh, on, a, on a beau avoir finalement battu le dictateur. Voilà, pour ceux qui ont suivi l'aventure bien sûr, on a quand même fini le jeu, on a battu le dictateur. Mais c'est pas parce que tu bats le dictateur... Que euh, la démocratie, que la liberté, que tout ça continue Enfin, se remet en place Voilà, c'est complètement faux, la preuve Du coup, eh bien, il va falloir qu'on continue de se battre Finalement, ça rappelle beaucoup de choses Dans le monde historique comme dans le monde présent Bref, allez, c'est parti Bonjour Lola Et donc, en fait, on va faire cette opération-là Tais-toi, je parle Je il va falloir voler le PG-240X à l'accueil des visiteurs du parc Mésozoïque. Alors, je ne sais plus ce que c'est finalement que le PG-240. En tout cas, c'est, euh, je pense, quelque chose genre du gaz ou quelque chose comme ça. Euh, des guériréos ont abattu un hélicoptère de l'armée qui transportait du coup ce fameux, euh, ce fameux truc hein, au-dessus du parc Mésozoïque. Souvenez-vous, c'est le parc animalier, et le zoo. Donc, on va pouvoir y retourner, y entrer et le récupérer. On peut jouer à plusieurs. Moi, je n'ai pas d'amis, donc on va faire ça en mode... Solo les amis Tout simplement c'est parti N'oubliez pas le pouce bleu J'espère que vous kiffez Ces épisodes du let's play extra Finalement Alors tu vends des trucs depuis ton taxi Malin Ouais et je récolte aussi un paquet de ragots C'est comme ça que j'ai entendu parler de ce truc En vente au marché L'armée de Castillo a créé une putain d'arme chimique Nommée le PG-240X Ils vont s'en servir pour défoncer ta révolution Et toucher un max de fric En la vendant au plus offrant Je dois intervenir Faut empêcher ça Si tu veux stopper ça Tu dois voler l'arme mais elle est carrément instable, et l'armée la conserve bien soigneusement dans des glacières. Essaie de repérer les officiers. C'est eux qui ont les clés. Comme d'habitude. Oh, et j'allais oublier. Si l'échantillon chauffe trop, ils ramasseront tes morceaux à la petite cuillère. Du coup, quand il sera plus dans la glacière, faudra que tu l'empêches de surchauffer. Reste à l'ombre et utilise de l'eau. Heureusement que tu t'es souvenu de ce détail. Ah. Dès que tu l'auras, je te sortirai de là à fond la caisse. Mais va pas croire que ces fumiers vont te laisser filer avec leur arme secrète sans rien faire. Je m'en doute. C'est parti, Lola. Ah oui, alors là, c'est une galère Bienvenue sans nom. là. au parc Mésozoïque. J'arrive pas à croire que cet endroit existe encore. Grave. Si ça grouillait pas de soldats, je démontrais tout pour revendre des pièces. Drôle d'endroit pour une arme chimique. Ouais, c'est vrai. Il y a à peine une heure, les guerrieros ont abattu un hélico transportant le PG de 40X. Ça a pas plu à l'armée. Alors ils sont venus, ils les ont tués et ils ont pris la cargaison dans l'épave. Bon, il faut que je le retrouve. Le parc a l'air grand et s'est écrasé où l'hélico Près de l'accueil des visiteurs. Ils ont sécurisé l'arme en attendant son transport. Et ben maintenant, c'est nous les transporteurs. Les amis, vous avez tout compris de la situation. Je ne pensais pas non plus que ça allait être comme ça. C'est incroyable. Et ça va être complexe as fuck donc cette arme est incroyable, il va falloir trouver où il est stocké, on sait à peu près que c'est à l'endroit de l'accueil des visiteurs Donc on va devoir explorer la zone, éliminer le commandant et lui voler sa clé Donc qui va permettre d'ouvrir la glacière là où est conservée l'arme et on va se l'emparer et la porter à Lola Mais attention il va falloir être prudent, euh, ne pas être exposé au soleil etc Bref ça va être une galère sans nom, on peut recharger des munitions Très bien, c'est une opération spéciale vous l'aurez compris Donc une sorte de mission secondaire finalement les... Un peu comme sur d'autres jeux Et on peut jouer ça en coopération donc c'est super intéressant Et finalement on n'est jamais Allez là c'est un endroit qui visiblement n'existe pas sur la carte de Yara Comme vous pouvez le constater C'est vraiment un truc bonus à part Et ça c'est stylé Ok, bon jusqu'ici on a le droit de se promener Donc on va pouvoir se promener comme si de rien n'était Là on va pouvoir mouiller l'arme Donc ça ce sera quand on l'aura récupéré Bien sûr Là on a notre carte Nous sommes où Nous sommes ici à l'entrée L'accueil des visiteurs Il est là-haut Et on a des zones d'eau à peu près partout Donc ça devrait être tranquille à ce niveau là Oui donc faut aller au fond et revenir ici Et on a gagné et on a fini tout simplement D'accord Jusqu'ici tout va bien On a des petites pièces Lola tu sais où est l'accueil des visiteurs Merde ça fait trop longtemps je m'en souviens plus Regarde sur les plans du vieux parc Je laisse tourner le compteur Tu déconnes Tu vas me faire payer Sûrement pas Mais j'enverrai la facture à Rouen Sale <rire> radin euh, Ok, bon évidemment on n'a pas le droit De rentrer dans le zoo pour des raisons évidentes Puisqu'ils sont en train de, de Garder leurs armes. donc les visiteurs ne sont pas les bienvenus Actuellement, mais nous on s'en fiche On va quand même y aller, alors je prends plein de munitions Alors j'ai toujours mon sniper magique hein, Pour ceux qui ont suivi mon aventure, là ça ça bouge pas hein. Ça c'est mon sniper fétiche j'ai une sorte de pépé, euh, pépé bison pour ceux qui connaissent. Avec, regardez, un petit requin en porte-bonheur. Voilà, bon, c'est mignon. D'ailleurs, je peux inspecter l'arme. Superbe, fais pas plus d'efforts. Bon, là, c'est les feux d'artifice qui permettent d'exploser. Et puis là, le pistolet silencieux qu'on va évidemment garder à la main pour pouvoir pénétrer. Alors, j'ai regardé le plan, euh, le plan du, du, du truc. Euh, pas besoin de. Bah, de toute façon, si je fais ça à tous les coups, je peux retrouver. Est-ce qu'on peut voir où on est là On est là. On est là, quelque part ici. Très bien. Ouais bah tout simplement on va, aller de... on va devoir aller au fond euh, du parc euh, finalement Comme si ça allait être une simple affaire Vous êtes en train de quitter la zone de l'opération spéciale Alors c'est fort embêtant C'est fort embêtant si on quitte l'opération Ah oui c'est ici Quel débile Quel débile quel débile Remarque on était pas mal en hauteur là Attendez Oui oui attends t'énerve pas bichette Ça va juste nous permettre de voir de manière sécurisée euh, Ce qu'il en est Alors il y a des petits animaux, mais ils sont tous gentils. Ok. Tac, tac, tac. Regardons. On a des gens, vous voyez. Ok. On a des gardes qui font des selfies. Jusqu'ici, tout va bien. Ils ont bien raison de profiter. Ok. On en a bien plus proche. De l'eau qui coule ici. Ça va être parfait. Nous, notre objectif, j'imagine, ça va être à la fumée là-bas. Et encore, je suis pas tout à fait persuadé. Euh, je suis pas tout à fait persuadé. Bon, bah, on va se faire plaisir. Ça va être très compliqué. Hein. Vraiment, c'est pas une mission... Euh... Ça n'a rien à voir avec... Oh non, ça n'a rien à voir avec l'aventure en elle-même du let's play Par contre là on va être dans le caca s'il y a des loups comme ça là. Bon, ils vont pas sur moi mais alors ça ça va être terrible Ça, ça va être terrible Bon allez on y va A noter que ce pistolet, vous avez vu j'ai 40 balles 40 balls Et bien tout simplement parce que c'est un semi-automatique A savoir que je peux tirer coup par coup bien sûr mais ça fait beaucoup moins de dégâts, par contre je peux tirer en en mitraillette finalement, voilà Ok bon, écoutez on va, on va descendre calmement mais sûrement, tranquillement, discrètement, enfin bref On rentre dans ce magnifique zoo, vérifions que c'est un animal gentil ça quand même C'est quoi J'arrive pas à voir c'est quoi comme animal mais bon J'ose imaginer que c'est pas vilain Ah non c'est un petit lapin <rire> <rire> c'est un petit lapin tout gentil tout mignon Bon Allez jusqu'ici tout va bien Alors Est-ce que j'élimine ces mecs là Ah Café Aventuro Ok ça va pas m'aider ça Ça va pas m'aider euh, Alors le problème c'est qu'il y a des mecs Juste à côté Oh la là, la là, la là, la la Et alors J'ai jamais pu visiter Sparse quand c'était ouvert Mes parents étaient pauvres Ok, ok, on va voir les Spinosaures. On traverse la crique, on regarde quelques dinos et ensuite euh, on va au T-Rex. Super! Je vais hmm en. <tousse> Allez, fermez-la. J'ai failli déjà tout foutre en l'air. Oh, j'ai les mains moites! J'ai les mains moites. Heureusement, j'ai des couteaux de lancer sur moi. Je vous ai pas montré. J'ai une tourelle automatique également. Fumigène et dynamite. Ah là, les gars, je vous le dis. Je me suis fait plaisir Donc on est là Ah ouais l'ascension va être longue Alors on n'est pas obligé de passer par le middle hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit Alors je peux grimper Ce qui va nous permettre de bien se faire cramer Ça c'est pas mal <rire> Bon il y a juste un mec là Et un mec là Et là il y a de l'eau Donc ça ça va nous permettre quand on repartira Bah là on n'est pas obligé de les affronter je pense Euh Bon vous me connaissez Ah eh, mais c'est méchant ça ça c'est des trucs qui nous attaquent ça je m'en souviens ça Ça nous avait pas attaqué durant le let's play Ah je m'en souviens plus Bon je serais bien tenté d'aller les liquider Parce que j'ose me dire Que déjà voilà ça nous permet d'explorer Et regarder Superbe, rien d'intéressant Mais surtout ça va nous permettre peut-être de, de sécuriser un peu plus la zone Ok il y a un monsieur roquette là-bas Ça c'est moins, moins fun Ok ils font des photos Rentre lui il arrive, ok lui il va me voir en plus Excellent Chut, fais pas de bruit Fais pas de bruit Voilà, superbe Superbe, change pas, t'es le meilleur Alors quand je tire dans la tête je rappelle que je récupère ma balle Vous avez vu j'ai pas besoin de recharger C'était un atout qu'on s'était débloqué durant le let's play je précise pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas mon aventure, parce que vous voyez, il n'y a pas besoin de connaître euh, l'aventure pour pouvoir euh, regarder cette vidéo. C'est toujours sympa évidemment d'avoir vu Let's Play, mais... Par contre, c'est quoi sur le, sur le marqueur là qu'on voit Ok, c'est des munitions. Qu'avons-nous qu là euh, Je le fais ou pas Les sont les lointains ancêtres du crocodile. De ok. Je pense que ça peut permettre de faire diversion en cas de problème. Et ça c'est pas mal Alors il y a un roquette là Par contre s'ils découvrent le cadavre je suis mort Et Ils vont pas tarder à le découvrir Au oh, purée Au oh, purée C'est qu'ils sont énervés Bon au moins Attends mais il y a deux gars qui se sont ramenés là Oh merde Eh mais les gars euh... Non non Ça respawn ça respawn à l'infini Ça sert à rien que je les batte Ok Je pense que ça sert à rien que je me confronte à eux euh, En plus ils sont déjà en état d'alerte Bon visiblement à cause des animaux hein. Mais bon ça peut, des, ça peut créer des problèmes Ok Alors on va faire gaffe aux animaux qui peuvent quand même me porter préjudice Ça si tu veux mon avis ça va m'attaquer euh, Cette carte est-ce qu'elle peut m'aider Faut toujours que j'aille là et je suis là Ouais bah on n'est pas prêt d'y arriver mon pote Oui alors tu vas te détendre Derrière moi Derrière moi j'ai des gens Va pas falloir que je traîne. Pourquoi y'a de la fumée là-bas Ok, y'a un colis. Est-ce que j'y vais ou pas Y'a un largage qui a spawn. Ok, y'a des jaguars. Des, des petits loups. Ça c'est la merde. Oh non. Oh non. Oh non. Arrêtez Attends mon silencieux il faut pas qu'il me pète Il faut pas que je pète le silencieux sinon je suis mort Oh putain je suis dans la merde Lâche moi Arrête Oh non Je vais me faire cramer comme ça là Oh non C'est bon il m'a lâché la grappe Bon je vais prendre de la, de la hauteur si c'était possible Ok parce que là il y a du people juste là Ils sont souvent en patrouille à deux Là bas Ok heureusement Heureusement les animaux me permettent de faire diversion Tout comme ils peuvent me trahir finalement Allez on va prendre de la hauteur les amis Tant pis pour le colis là Je pense pas que ça, que ça vale vraiment le coup Là ce qui est bien c'est que je pense qu'ici Je devrais être tranquille Ça m'étonnerait qu'il y ait des gardes Qui, euh, qui soient là-haut euh, Ok Bon à tout moment je me fais attaquer par un C'est vraiment magnifique hein J'en prends plein les yeux hein, et j'espère que vous aussi vous en prenez plein les yeux. Hein, parce que vraiment... Waouh wow. Ok donc on vient de là-haut, on a quand même bien avancé. Mine de rien, on avance quand même. Et euh, je pense qu'il faut continuer vers la fumée. De euh, toute façon, bah je suis bête Eh hey, la fumée c'est le crash de l'hélicoptère, c'était il y a une heure. C'était il y a une heure. Donc c'est bel et bien là où il y a la fumée qu'il faut aller. Ça c'est clair. C'est vraiment super super chouette Et, et c'est un plaisir de pouvoir vous proposer des vidéos De pouvoir rejouer même de base tout simplement euh, C'est vraiment cool J'ai envie de sauter en parachute mais je sais que je vais me faire niquer la gueule <rire> Mais ce serait euh, Ce serait l'idéal parce qu'il y a des hélicoptères Et juste là on est déjà arrivé à l'objectif hein, En fait euh, C'est tentant quand même D'y aller en wingsuit Mais je pense qu'il faut pas s'attirer des ennuis Pour pas grand chose Donc on va rester sage Ah. Ah. Monsieur... Euh, monsieur veut me provoquer. Euh, D'accord. Aïe. Y'a pas de soucis. Ah ah arrête, arrête, arrête. Voilà. Vilain. Ne pas, rester, ne pas rester immobile. Ah oui, non, mais là, là, ils font les malins, là. Là, ils font les malins, là. Arrêtez C'est bon, ça suffit Allez, je me barre Je me barre ah, Ils s'en battent les couilles Ah oui, non mais ils s'en battent les steaks Mais ils sont trois, frère Arrêtez, vous êtes des gamins Voilà, un coup de couteau, ça dégage Allez, allez, allez Venez voir venez, Faites les malins là Y'a quoi Y'a quoi Y'a quoi maintenant Allez, un dernier pour la route hein Allez, viens là Viens là mon ref Voilà Bon Suffit les conneries là non Allez On continue Tout va très bien Oh merde Ok Ils sont deux en plus Deux lance roquettes Non non attends On va les laisser tranquilles hein. Nous euh, Nous on a un objectif Très précis Et c'est euh, Bah c'est là où ils sont <rire> Non non ça va aller ça va aller. Alors là. Alors là, ça va être compliqué parce que manifestement, je dois récupérer une information ici. Et manifestement, il y a du people. Il y a du people. Alors, quelle est l'info que je dois récupérer Ou alors, c'est même pas une info c'est un. Non, c'est ça Non, il n'y a pas d'info là, frère. Oh, sais... oh non, je peux pas y aller. Ça y est, je suis tétanisé. Euh... Il y a un mec juste dans le tipi là. Hein. Je peux pas le scanner, mais. Ah si, il y a une info, il y a une lettre ou je sais pas quoi, il y a une clé. Ah oui, faut que je tue, euh... il faut que je tue le chef. Donc dans tous les cas, il faut que je me confronte aux, aux gens. Vas-y, descends discrètement. Ok. Qu'est-ce qu'on a là Ouais, c'est à l'intérieur qu'il faut aller. Alors là. Alors là un ma pote OK. L'officier. Et eh ben salut et en plus ça vient par derrière encore. Ça vient par derrière. Bon. OK, je peux rentrer. Lire. J'ai interrogé ce guerriero tout à l'heure, il me suppliait de passer un marché avec lui, n'arrêtez pas de chialer. Euh, OK, les clés que tu as trouvées et planquées à l'accueil pourraient bien nous servir. OK. Donc, les clés, ça veut dire. Ça nous aide pas beaucoup, ça en fait. Sur le coup, on sait pas trop poser de questions. Uh -huh. Uh -huh. Bon, en gros, c'est juste que les clés sont importantes. Ok, les frérots, ils arrivent. Euh, attendez, je. Il faut pouvoir anticiper euh, chaque chose. Et là, je suis en incapacité totale d'être logique. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de scanner tout le monde Pour être sûr de louper personne On a de Lola Ok Et je parle pas de madame Lola qui nous a donné la mission d'ailleurs Il me manque une personne Là j'ai C'est bon j'ai tout le monde Bon Il regarde où là Ok il regarde du bon côté Combien de temps je ne sais pas Oh c'est pas possible Et ben bah voilà Ok c'est bon Ça c'est bien joué ça Ça c'est mal joué C'est ok C'est grave ok Ça c'est ok On va s'occuper Des deux filous ici Ok Ensuite Je suis concentré là les gars hein. Je suis très concentré J'ai rien à récupérer sur eux là des mûnes, de l'eau La carte On est où là Je sais pas où j'suis. je suis Je ne sais pas lire une carte Voilà Alors On va voir un nouveau problème Voilà Ça c'est fait euh, J'ai pas tué un officier là En fait ça a servi à rien ce que j'ai fait C'est ça que t'es en train de me dire Ah ouais d'accord euh attendez il y a un truc à récupérer encore ici Voilà oh, la munitions Bon bah voilà Ça va pas nous aider Alors attendez on va juste s'occuper des lance roquettes là bas Histoire de dire qu'on a, on a, on a exterminé tout le monde Mais c'est vraiment bizarre Oui oui détends toi Voilà ça va bien se passer Euh Si j'ouvre la carte est-ce que je vois où je suis Pas du tout je sais pas où je suis Je sais que j'ai spawn là je suis censé être là j'imagine Ou là peut-être euh, Ah mais bah oui Est-ce qu'il crache de l'eau le, le dinosaure Non Bon on s'en fout de toute façon Il faut que j'aille à la fumée là-bas Donc il y a des nouveaux mecs qui vont découvrir les cadavres Et ça c'est mal joué Bon on va y aller En fait ça sert vraiment à rien de se confronter à eux j'ai l'impression jusqu'à présent Parce que de toute façon ils sont ils... ils reviennent Ils reviennent tous ils font des patrouilles de partout. Donc là, on va tout simplement aller à l'objectif. Tout simplement. Voilà, j'avais pas besoin de faire tout ce. tout ce, ce bordel. Ça y est, j'ai trouvé l'accueil des visiteurs. Mais je vois la glacière nulle part. Merde, ils ont dû la déplacer. Elle doit pas être loin. La lieutenante s'appelle Ria Campos. Elle a sûrement une clé. Je m'en occupe. Bonne chance. Voilà, la lieutenante, elle est là. Bon, alors madame la lieutenante, vous allez passer un mauvais euh... Un mauvais moment. Ainsi que tous vos hommes, finalement. Ce qui est assez amusant. Alors. Merde. Les forces spéciales. Ah La commandante est là. J'ai une alarme ici. Lola. Je viens de repérer le lieutenant Campos. Elle a forcément la clé de la glacière. Je vais la lui demander gentiment. Ouais, <rire> ouais bah bonne chance. Ah. Alors j'ai une vue sur une alarme Le problème étant que si je tire sur l'alarme Ça va alerter tout le monde Mais en même temps Personne ne va activer quelconque alarme Il va se calmer l'autre là-haut là Attends elle est où l'alarme Ah bah oui bah ils sont tous à côté de l'alarme Ça c'est bien joué ça Ça c'est bien joué Bon bah je vais euh... Je vais euh... Fil de départ. D'autres solutions, il n'y a pas de caméra de surveillance j'ai l'impression Et ça c'est pas mal Je peux monter l'échelle, ok Je vais monter l'échelle C'est toujours intéressant Alors ça c'est chiant C'est pas grave Est-ce que je peux désactiver l'alarme Vraiment est-ce que je peux désactiver l'alarme Oh il y a une échelle là aussi Là, je suis tranquille J'ai eu extrêmement chaud J'ai eu extrêmement chaud les amis Je pèse mes mots Il faut absolument que je désactive les alarmes et je dirais qu'il y en a deux Oh là là là là J'ai eu extrêmement chaud je, je, je, vais, je vais prendre du temps avant de me remettre Alors là l'idée c'est que je descende Et que je fasse les alarmes A moins qu'il n'y en a qu'une seule Si il n'y en a qu'une seule c'est stylé Allez on essaye personne n'a rien capté. Ok, madame la clé, elle est là. Ah, ils ont cramé, ils ont cramé, ça y est, ils ont cramé. Ils ont cramé, c'est pas grave. Ok, ils ont cramé, mais ils savent pas que je suis là. Et ça, c'est beau. C'était moi. Allez, le meilleur pour la fin. Venez voir. T'énerve pas. T'énerve pas, madame. Ok, elle m'a pas vu. Enfin, elle aurait pu me voir. Oh merde. Ah bah viens, eh bien, bonne idée. Très bonne idée, viens, viens à moi directement. Oh non. Oh non. Bon, bah je suis cramé. J'ai les clés, allez, go. Faut aller où Interagir. Ah, je suis trop deg Allez, il faut que je trouve euh, où c'est que je dois rentrer la clé Oh non, je panique Les renforts vont arriver Les renforts vont arriver Où est mon objectif Là, pudée, elle est là Allez Allez, go Allez, je prends Allez dépêche Magnifique. Oh non. Lola, j'ai récupéré l'arme. Je te rejoins. Putain, t'assure toi. Allez go. Voilà, bon, je vais avoir tous les hélicoptères à mettre ou ça. vaut mieux pas. Il y a du sang partout. Faut que je passe par de l'eau. devant l'entrée. Faut que je prenne les zones d'ombre aussi. Alors la jauge de température Je vois pas où trouver la jauge de température Voilà, ah si je la vois Il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau Il faut de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre Là j'ai de l'ombre Ok c'est bon, là je suis à l'ombre Et là va falloir que je trace vers de l'eau ah la température c'est chaud là il me faut de l'eau Il me faut de l'eau il me faut de l'eau Allez go Bingo Bah oui oui frérot mais il y a pas d'eau là Je peux pas te chier de l'eau moi Oh non Oh non l'angoisse En plus j'y suis presque Oh non Allez fais un effort monte Allez ça va péter Ça va péter Ça va péter Là il y a de l'eau en plus. Oh non. Quel enfer. De l'eau. Il y a de l'eau là vite. J'aurais mieux de refroidir ça. Dans le... Attendez, attendez. Attends, attends. De l'eau. Attends, attends, attends. Oh non. Attends, il faut de l'eau. Oh la chatte. Oh la chatte la fin, toi. Non c'est pas la fin C'est pas fini du tout C'est pas, ce pas fini mon ref C'est pas fini mon ref C'est pas fini mon ref Vous ne mourrez pas Vous ne m'aurez pas envie en tout cas Vous ne m'aurez pas envie Je les Oh non De l'eau de l'eau de l'eau de l'eau T'énerve pas T'énerve pas Elle est où l'eau Mais je suis dans l'eau Là C'est bon C'est bon Allez On continue On continue Il faut partir d'ici eh c'est pas facile, hein. c'est stressant hein. En plus le bordel il est lourd. Faut pouvoir combattre, faut pouvoir euh, humidifier le bordel. Alors est-ce qu'il y a de l'eau ici Oui, s'il y a un dinosaure, il y a de l'eau. Mais s'il y a de l'eau, il y a des ennemis. Allez, allez, allez, allez, allez, On a encore du temps. Le truc en plus il est pas discret, c'est. Je devrais refroidir cet engin dans Sans blague Non. allez, mouille. Ça mouille, c'est bon. Eh, hey, je vous sauve votre machin. Là. Arrêtez de me tirer dessus. Tu vas rien faire du tout. Retournez à l'entrée du parc. J'y suis presque. Mais il le... faut que je retourne mouiller le bordel Voilà Comme ça on est tranquille Et je reste un peu ici Bah où Ok là-bas Voilà, bon, je suis à l'ombre en plus je suis pas mal Je suis pas mal, l'entrée elle est vers là-bas hein. L'entrée, elle est vers là-bas. Allez, on y retourne. Ouais, abuse pas, frère. Ça chauffe pas aussi vite que ça, quand même. Putain, c'est vrai que l'entrée, elle est loin. C'est vrai que l'entrée, elle est loin, bordel. Je la voyais plus proche. C'est parce qu'on avait coupé par la montagne. Allez. Il devrait y avoir de l'eau par là. Ok je suis à 300 mètres de l'entrée Là il me faut vite de l'eau là. Oh putain Il n'y a même pas d'eau frère Il n'y a même pas d'eau là Allez il faut que je reste à l'ombre Là, je suis à l'ombre Oh il me tire dessus enfin Là il y a de l'eau là C'est bon. Je suis dans l'eau, je suis dans l'eau. C'est bon. J'ai compris les bruits maintenant. Je suis dans l'eau. Et j'y vais. Allez. Allez, go, go, go. Là, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à run. Courir le plus vite possible. Et s'accrocher à la vie Mais je pense pas que ça va être aussi simple que ça Pour être très honnête avec vous Ça a l'air facile jusqu'ici Mais j'ai un petit peu peur J'ai un mauvais pressentiment J'ai un mauvais pressentiment Ok je sors de la zone Mais c'est pas pour autant que c'est fini Ok objectif terminé Oh non Lola je suis devant T'es où bordel J'ai dû esquiver des patrouilles ah, bah oui. Ah, je me disais bien que ce serait pas aussi facile que ça. Ça m'étonnait même qu'il n'y ait pas eu d'hélicoptère. Aïe aïe aïe aïe aïe. Oh, je suis à l'ombre, je suis à l'ombre. Alors ça c'est la merde. Ça c'est la merde. A l'ombre, à l'ombre. Attends, je mets une tourelle. Je mets une tourelle. La dynamite aussi. Oh non. Mais cours Oh putain. Pareil, où t'es Pas loin, mais faut d'abord que je sème ces connards Ah ouais possible. Ah ouais mon ref Ah ouais mon ref On n'est pas bien du tout Bon là je suis à l'ombre Je suis à l'ombre, il y a une nouvelle vague qui arrive Je suis pas bien du tout hein. non, on retourne à l'ombre Bon c'est bien c'est qu'il y a pas forcément besoin d'eau Ça c'est bonne nouvelle elle intéresse dépêcher Lola Il oh. à il y a ma tourelle. Ah bon Oh non Oh non L'hélicoptère, mais j'avais le pressentiment hein. Ah hélicoptère c'était 100% sûr hein. Mais j'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut normalement Faut juste espérer qu'il y en a qu'un seul Bon il va venir l'autre Il arrive Il arrive Allez viens voir je vais te faire ta fête Merde Ça c'est fait. Ensuite, dynamite. Oh, tranquille, je campe. Hein. Mais au moins les soldats aiguent un peu ce trou à Dépêche-toi. Je m'en sors pas mal, moi. Mais le seul problème, c'est que j'ai plus de tourelles. Et j'ai plus de grenades non plus. Il faut que je reste à l'ombre aussi. hein Allez, venez voir. Venez voir papa. Par ici. Encore. Hop. Next. Allez Lola, grouille. Allez Lola. Faut qu'elle se dépêche Lola. Je devrais refroidir cet engin Barlo. Allez, un petit peu d'eau. Alors, je suis pas sûr que de mélanger de l'eau avec une arme comme ça soit une bonne chose, mais bon. Ok. Ils sont où là, les derniers là Ils me font stresser là. Ah, oui, d'accord. Ok. Épique. Oh la vache. Alors j'y suis allé avec des pincettes les gars parce que c'était ma première opération spéciale. Je, je les connaissais pas donc je savais pas à quoi m'attendre. Tu m'as ramené quoi comme souvenir Cette super arme chimique militaire. Ouais. Tu pourras te racheter en payant une glace. Et ça c'est fait Opération spéciale terminée en 34 minutes donc. Euh. Le PG a explosé Non il n'a pas explosé Donc j'ai tout fait sauf le fait de l'avoir fait en coopération Et ça c'est cool C'est la première fois que je fais une opération spéciale ça Peut être très intéressant de faire ça à plusieurs Mais en tout cas ça c'est fait et c'est super cool voter pour l'opération Non non, on va, pas faire, on va pas enchaîner les opérations Par contre le fait d'avoir fait ça C'est un dernier objectif qui a été validé euh, eh bien Dans l'aventure euh, Yara Dans l'aventure Insurrection Donc on va voir ce qui va se passer maintenant Puisque si je dis pas de bêtises, euh, le fait d'avoir fait cette opération spéciale, ça m'a ça débloqué euh, des récompenses. Alors on va, on va voir ça. On va voir ça. Déjà on va juste sortir d'ici. On est dans le camp Maximas, pour ceux qui s'en souviennent. Les souvenirs de ce camp Maximas. Hop, on va sortir de ce mode troisième personne. Avec ce euh, lever ou sous, coucher de soleil, je ne sais pas. En tout cas, si je regarde maintenant dans Insurrection. Eh bien voilà Perseus Perez, ça m'a débloqué l'emplacement de Perseus Perez. Et qui est Perseus Perez, je le rappelle On voit de plus en plus de pubs Pour quelqu'un qui se prétend être le roi des affaires Yaran Il s'agit peut-être d'un trafic inoffensif Mais si ses profits permettent de financer la renaissance des FND Nous allons devoir nous occuper de ce problème nous-mêmes Donc c'est un chef des insurgés Et donc c'est quelqu'un qu'on va devoir éliminer Éliminer. Maintenant on voit à quoi il ressemble Perseus Perez. Et maintenant on peut voir où c'est qu'il est Et on va pouvoir j'imagine se le fumer Et il est dans une base... Des FND, souvenez-vous Les bases des qu'est-ce que c'est cool à faire Et il est dans cette base Juste ici Ok, en plus on a un site anti rien à côté Et eh bien on va faire ça les amis On va y aller directement, on va pas se prendre la tête Et ce qu'on va faire Mais attendez, je l'avais capturé ce poste de contrôle là il y a pas longtemps Non Ah non c'est celui-là que j'ai capturé, ok j'ai confondu Ce qu'on va faire Ah on peut pas faire un largage, si on va faire un largage Oh non attendez, je vais vous faire découvrir Un véhicule incroyable je vais vous faire découvrir un véhicule incroyable les amis Ok donc là je me suis téléporté à la Joya Donc ce petit camp, euh, souvenez-vous euh, On était quand même un petit peu mal accueillis La première fois où on est allé là Mais en fait du coup j'ai débloqué un véhicule ici J'ai découvert ça euh, récemment C'est une voiture avion Alors c'est vachement fun, alors on a 3000 mètres de route à faire Mais le truc c'est que en voiture c'est peut-être compliqué 3000 mètres Encore 3 km c'est pas grand chose Non, la vérité c'est ça, regardez On accélère, donc c'est une vraie voiture Et on appuie sur... La gâchette. Et on vole. Tout simplement. Et ça. Et ça, messieurs, dames, c'est incroyable. Il n'y a que ça sur Far Cry 6, hein, de toute évidence. Une voiture qui vole. C'est plutôt pas mal, me diriez-vous. Donc voilà, un petit peu. On va pouvoir euh, se rendre dans cette base euh, des forces nationalistes. Euh, je sais plus c'est quoi, FND. Force nationaliste. Euh, des méchants, quoi, bref. <rire> et on va capturer cette base. Et éliminer. Le chef des insurgés. Et peut-être euh, rendre un petit peu plus libre Yara. Bien plus qu'elle ne l'est actuellement. Allez, plus que 1000 quelques mètres à parcourir. Et on va évidemment se dropper en parachute, les amis. On va se faire plaisir à ce niveau-là. On va même y aller en wing suite à partir de 3, 2, 1 maintenant. Wouhou! Ce qui fait qu'on voit le, le véhicule. Et en plus, il rabat son parachute avant de tomber. Et il tombe en douceur. Il tombe en douceur C'est assez amusant Alors bah c'est parce qu'il y a l'hélice qui tourne derrière Voilà et là ça va faire boum dans 3, 2, 1 Et bah il a dû amortir sa chute dans un arbre <rire> Bref on y arrive J'ai peut-être sauté de manière un petit peu précoce Mais c'est pas grave puisque dans tous les cas J'arrive dans une zone d'exclusion aérienne Tout pile maintenant Voilà donc euh, au moins on est plutôt tranquille Et en plus mais what the fuck J'atterris dans un endroit encore une fois Vous voyez on n'est jamais allé là hein, durant le let's play Ce qui est bien dommage Voilà, bon, euh, quand on est con, on est con, voilà, mais c'est pas grave, hein, décidément, je suis un petit peu précoce Mais bref, euh, la vue devait être magnifique Ah oui, il y, y a un pont et tout, là, en mode euh, Indiana Jones Jungle Green Hell Et on a un petit coffre, d'ailleurs, sur le chemin Bonjour, monsieur Bon, si on cherche pas la merde avec eux, calme-toi Calme-toi, il y a un coffre, je sais pas où il est ah il doit être euh, ok il y a une grotte et tout Vas-y la flemme on va pas aller dans les grottes Déjà qu'à la dernière vidéo sur Far Cry c'était dans les grottes Bon donc vous euh, voyez il y a plein d'endroits de, de, de, de, encore inexplorés Et c'est ça ce qui est fou Petit instant promo je vais le dire Je suis pas payé par Ubisoft J'ai eu aucun avantage d'ailleurs de Ubisoft hein. D'ailleurs ils m'ont fait aucun cadeau <rire> Mais vraiment tu m'as fait peur Tu m'as fait peur Oh je peux te caresser Bouge pas. J'ai entendu que McKay était mort. Oh, oh, un... Merci Daniel. Mais en fait, Far Cry 6, c'est vraiment un jeu qui en fait a été tellement critiqué au départ. Et ce qui est bien dommage parce que en fait même quand t'as fini le jeu, il y a tellement de choses encore à voir, à faire. Malgré que il y a des choses qui peuvent paraître répétitives, hein, forcément, capturer les bases, etc. Mais vous avez vu toutes ces zones qu'on a encore jamais explorées, et les opérations spéciales, les missions qu'on peut faire à plusieurs. Enfin c'est vraiment euh, C'est euh, vraiment chouette. Alors, est-ce que petit chien tu n'appartiendrais pas à ce monsieur là-bas Vous êtes ultra rapide les petits chiens là Va falloir attendre votre propriétaire Non Non c'est une blague Non c'est une blague Non c'est une blague Oh non Bichette Alors toi mon pote Mérite pas de vivre Putain oh, Par contre les pauvres chiens ils viennent de perdre leur propriétaire là What ah C'est encore un parc animalier, c'est encore un zoo euh, de... Mais c'est un vrai cheval, ça Ah ouais. <rire> Je sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et on est où, là On est... Ouais, on n'est jamais allé là. On est jamais allé là. C'est un truc de fou. Chè! C'est un truc de fou. Allez, on est arrivé. C'est normal que des soldats aient pris le contrôle d'un parc d'attractions préhistorique tu dois te trouver à l'avant-poste du baillet préhistorico. Ils viennent d'y carrer l'un de leurs plus gros hélicos. Si tu pouvais éviter de le faire sauter façon puzzle en même temps que le reste des lieux, ça nous arrangerait. Alors, ça me rappelle On des souvenirs. Durant l'aventure, euh, c'est que ça porte à préjudice les mannequins, là, les statues. Vous vous souvenez, il y avait un parc préhistorique aussi. Caméra. Ça va être très compliqué de ne pas. Euh, comment dire euh, Ne pas. Euh, Mélanger, euh, ne pas se faire avoir Voyez-vous Alors là on a un petit avantage de notre côté C'est qu'on va pouvoir détecter toutes les alarmes Via ce petit ordinateur Donc on a une alarme ici Une deuxième là Et c'est tout Et sinon c'est des caméras Donc c'est plutôt pas mal Par contre il y a énormément de monde apparemment hein, Que je ne peux même pas spotter d'ici Alors dans le doute jour. Ouais ils sont en dessous de la roche Oh je l'avais pas vu lui Bref, euh, donc déjà dans un premier temps les alarmes. J'en ai pas une troisième d'alarme cachée, non Donc il y a deux alarmes. Deux alarmes, deux caméras. Ok. On va pouvoir per se permettre de, de se promener un petit peu. Il doit y avoir des mecs juste là. Alors attends. Ah, j'ai pas en joue l'alarme, Fait chier. Ok, déjà là on a un petit accès par là. Ce qui peut être pas mal. Ok Je dois mettre la main sur cet énorme hélico Pour Libertad Ok donc l'idée C'est de pas faire péter l'hélicoptère Par contre Je risque de me faire prendre par derrière Je risque de me faire prendre par derrière Est-ce que là j'ai un accès libre Yes J'ai un accès libre Et l'alarme là-bas je ne peux pas Puisqu'elle est de l'autre côté Mais c'est déjà pas mal Là personne va rien cramer Ah merde Ah oui Ça ça va être problématique Bon Bon bon bon Dans un premier temps L'alarme Euh l'alarme Le... La caméra Ils ont rien vu Encore une alarme Bon lui il a vu mais c'est pas grave C'est pas grave Là Je vais me tailler Je vais aller de l'autre côté Je suis un ninja les gars je suis un ninja, vous le savez, vous me connaissez. Rapide comme l'air. Agile comme l'eau. Et, euh, et tout ça. Et là, regardez. Et voilà. Donc là, maintenant, je peux me faire cramer. J'en ai rien à foutre. On n'aura aucun souci. Et on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer à s'amuser. Ah, excuse-moi monsieur. Voilà, désolé de vous avoir fait souffrir. Voilà. Alors, parce que les mannequins, ils me. Ils me. Perturbent. Ok, j'ai tué Perseus. Messieurs, dames, je viens de tuer Perseus. Donc, euh, le mec euh, contracte. Excellent. Ça, c'est fait. Alors, j'aurais aimé garder un peu de hauteur. Ok, bon, là, tout le monde est à mes trousses. Hein. Mais personne ne sait où je suis. Et ça, c'est beau. Ok. Ça dégage. Ah, je t'avais pas vu. Hop, toi non plus. Alors, attendez, on va faire un peu les ninjas quand même. Hein. On va faire les ninjas, messieurs dames. Est-ce que vous êtes prêts à voir du beau jeu Regardez, messieurs dames. Oh non, non, reste là. Reste là, frérot. Oh non, je voulais faire un super truc. Je voulais faire un super truc. Oh non, c'est trop nul. Bon, bah, tant pis. Bon bah c'est pas grave hein J'aurais pu faire un truc super joli Et j'ai pas réussi mais c'est pas grave Hop on récupère tous ces petits trucs Alors attends bouge pas mon pote Ah c'est pas grave Ah excuse moi Ah excuse moi Je voulais pas te faire souffrir non plus Bon il a l'air de souffrir quand même hein. Ah merde Oh non Oh non Oh non Oh je vais devoir faire péter l'hélicoptère Oh non J'ai tout niqué Oh bah c'est dommage hein. C'est le jeu ma pauvre lucette hein. Voilà, bon bah ils vont ils vont me détester. Ils vont me détester les copains. Bref, allez, on va finir la mission. Bon oh, il reste encore deux hélicoptères mais malheureusement ils ont pris le Le plus important. Un peu d'aigle. Il est où le frérot Ah il est là-haut Attends, il a pas capté qu'il y avait une guerre là ou.. Attendez, il est à FK Ah ouais Monsieur Madame Hop. Ah. Madame AFK Bon ben ma foi Alors je suis dégoûté j'ai foiré la mission de l'hélicoptère C'est dommage Bon alors c'était bonus mais bon Ça maintenant c'est à nous Et les chevaux sont libres d'ailleurs c'est beau C'est beau Ressources supplémentaires sécurisées Ah c'était pas une vraie mission l'hélicoptère C'est parfait Bon alors ça va j'ai rien foiré ça ça fait plaisir. Let's go. Insurrection matée. On a réussi en plus bien sûr d'avoir capturé la base des FND. Qu'est-ce que ce jeu est fou quand même. Je, je, je le répète. Hein. Je le répète. Mais ce jeu est, est incroyable. Grade supérieur, niveau 19. Les vendeurs d'armes proposent de nouveaux articles. Ça c'est génial. Moi ce que j'aime bien faire aussi c'est vendre un petit peu mes, euh, mes, mes biens Vous avez vu la viande par exemple, hop je l'échange contre des pièces Pareil, viande de mangouste Voilà, et puis après ça je peux échanger contre des pièces Enfin, euh, j'échange mes pièces contre des pièces, t'as compris Mes pièces mécaniques contre des pièces de type euh, euh, argent <rire> Donc voilà un petit peu, euh, ça fait plaisir Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant qu'on a fait ça On débloque et eh bien, un nouveau fusil d'assaut qui est un FAMAS finalement encore un petit peu d'argent, bref, très bien. Qu'est-ce qui se passe du coup niveau insurrection Insurrection terminée, bon ben voilà, ça ne change pas grand-chose. Et c'est ça ce qui est intéressant, j'ai hâte un petit peu de voir finalement euh, ce qui va se passer par la suite parce que comme ils mettent à jour quand même le jeu, vous le voyez, là il me reste un jour pour faire ça, donc ça c'est fait. Mais après il va se passer quoi Il y aura des nouvelles missions, il y aura des nouvelles têtes euh, à éliminer et je pense que genre dans un an ou dans quelques mois, eh ben, il va se passer quelque chose. La suite de Far Cry, tu vois Il va, euh, Soit on va réussir à tout avoir Ou soit ils vont tout reprendre le contrôle Je ne sais pas, mais en tout cas C'est super intéressant, et j'espère vraiment Merci beaucoup, n'oubliez pas le pouce bleu euh, Vraiment j'espère Mon... Oui, moi aussi, donc mets un pouce bleu Vraiment j'espère que vous avez kiffé ah cette vidéo Moneda maintenir Ah, gagner de la moneda en terminant des OP spéciales Déposer de la moneda en achetant des objets exclusifs Au marché noir, le marché noir est ravitaillé Toutes les semaines, oui en gros Le marché noir c'est euh, ça te permet un petit peu d'avoir des, des, des, des améliorations. des Mais c'est vrai que c'est des trucs que tu trouves dans des coffres quand tu te balades. Donc ça sert un peu à rien. Bref, les gars, coucher de soleil magnifique. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager. Parce que c'est quand même des vidéos très lourdes hein, ce que je vous fais. Très lourdes dans le sens qu'elles sont longues et en qualité euh, maximale. Donc vraiment, je compte sur vous. Un maximum de soutien. Commentaire qui fait plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.